Dans le milieu de l'autonomie, il y a la ferme non de nom, achète une nourrette et une brebis, squatte un bois ou un perron, appelle au don sur ton tipi attire la foule des pigeons, exclut les gueux en guenille, commence à collecter le pognon, garou gourou. -hou. Droitelé dans son royaume, a lancé cette mode, ce grenu. Il t'accueillera dans sa suite, homme, lorsque le moment sera venu. Il te protégera de l'atome contre à peine quelques écus. Contre armure, un homme, à moins que tu ne sois tout nu. Car au gourou. Ou, ou, ou, ou, ou. Yeah, man, what the fuck! La Bibillonne est fondée Les chefs-faillants et les adjoints Sont prêts à venir te défoncer À moins que tu leur offres un joint Mais le prix de ta liberté A de quoi te rendre chafouin fois, des gâtebés Et récurer leur petit coin. coins Le roi seigneur magnanime, nous l'annonce sans détour. Si sa mère vole un millésime, il la pendra haut et court. Quitte à voler de la pipine, je te pour un bon cote de bourre. il foudrait dedans de la strichine pour quelqu'un avec ce balou. Daruguru. Et son ben sont légion en pute et un ne sert à rien. Un ne proviendra te le mettre dans fion. Pour s'emparer de tout tes biens. Stéphane remplit ses bataillons. Des faussaires et de bancs à rien. Channal venu de bourmelon, Ils sauront te briser les reins. Gargourou. Cette clique est un gentil jardineur. Au nous prénom de Loïc. Il a vrillé, quel malheur! 200 000 boules, il tonique avec un sourire enjôleur. Je lance un appel héroïque pour débloquer tous ces trucs. Car au gourou! L'idéaste, un citoyen sincère J'en appelle à votre bon sens Il est temps de mettre fin à l'air De cette néstace, d'effluence unissons nos chers compères Oublions notre bienveillance Car de de qui prospère À l'ombre de, de tous, tous nos silences Guerre au gourouuuu lumière, c'est chacun ne sont que tristes gourous Aux propos d'eux et malsains De leur secte, méfions-nous La morale de ces quatrains C'est de beaux parleurs, méfiez-vous Ils vous chatouillent la rivière train Pour mieux couper vos sous Car gourou